Chers traders et investisseurs, mercredi 2 décembre 2020, bonjour. Alors, nous nous trouvons dans une situation de swing trading exceptionnelle et unique. En effet, pour faire simple, il n'y a plus aucun vendeur sur la planète pour vendre ces marchés. La Terre entière est acheteur et donc c'est très difficile à gérer car... D'un autre côté, personne n'ose rentrer long de nouveau après avoir subi 20% de hausse en novembre. Donc, on pourrait très bien, sauf événements exceptionnels imprévus, vivre une fin d'année très calme, car en effet on approche de la période de l'habillage des bilans. Cela dit, je me garderai bien de faire le moindre pari et de m'engager dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, sauf accident, en aucun cas, il faut se mettre short pour le moment sur ce marché. Il faut donc continuer à piloter à vue et pour se faire privilégier l'intraday, bien évidemment, et dans ce contexte très difficile, nous avons réalisé de nouveau un strike ce matin avec trois trades gagnants sur trois accompagnés de deux médailles. Espérons un après-midi encore plus prolifique. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à très bientôt.